Bonjour les scorpions Bonjour Voilà, je vais faire un petit tirage pour les scorpions, donc, euh, concernant euh, leur mois anniversaire. Alors, pour cela, j'utilise euh, les cartes, donc, de mon tarot, qui s'appelle le tarot, donc, des cinq soleils. C'est un jeu de ma création et que vous pouvez retrouver dans la boutique, le tarot des cinq soleils. Voilà Alors, en avant mes chers scorpions on va voir ce que ce mois donc votre mois anniversaire en scorpion pour vous scorpion voilà je l'ai senti là donc je vais regarder cette coupe je vais regarder cette coupe, cette ouverture. Hein. Donc, euh, alors cette ouverture hein, questionne le Scorpion, disons euh, sur euh, son moi, hein, sur l'énergie donc de son moi, où euh, il apporte beaucoup de, déjà de réflexion, mais une réflexion qui ne sera pas basée exclusivement sur lui. Hein, mais beaucoup plus sur sa communauté, hein. voilà, sur sa communauté proche, sur ses parents, sur sa famille. Hein. Alors, y a-t-il, disons, une personne qui est un petit peu faible autour de vous et qui a donc besoin de votre secours Est-ce que vous avez dans votre travail également une envie, disons, de préciser une porte d'ouvrir plus exactement de pousser une porte d'ouvrir disons euh, de vous ouvrir sur un, un autre une autre façon de de travailler une autre façon de poser votre vie dans votre euh, dans votre travail il y a une une envie je ressens disons une envie quand même assez pressante pour vous Scorpion euh, de vous renouveler dans votre moi il y a un, un appel à la jeunesse, il y a un appel à, à vos rêves peut-être d'enfant. Euh, y a-t-il quelque chose, disons, de particulier que vous voulez revisiter dans votre enfance Régler peut-être hein, cette chose qui vous perturbe, hein, qui vous vient de votre enfance hein, Ou tout simplement, comme je vous ai dit, ça peut être lié à votre communauté euh, proche où vous vous posez euh, de, certaines interrogations euh, sur, euh, sur vos proches. Il euh, y a surtout, disons, il euh, y a un développement, c'est assez intuitif. Si vous ressentez quelque chose et vous avez envie d'investiguer beaucoup plus en avant, voilà, sur cette ouverture. Alors, on va aller voir un petit peu... Plus loin une fois que j'ai fait maintenant cette ouverture ah ah pourquoi elle s'ouvre c'est là ah ah. on retombe à nouveau vous voyez sur cette carte qui symbolise la nouveauté la jeunesse le renouvellement il n'y a rien à faire elle est ressortie vous voyez deux fois aïe aïe aïe juste collée derrière avec cette fameuse carte d'ouverture c'était mes deux cartes d'ouverture donc et là, euh, je, ah, je, je vais aller donc dévoiler hein, ces deux autres cartes hein, donc qui concernent le cœur et la tête. Hein, donc, euh, qu'est-ce qui se passe hein, dans votre vie Y a-t-il, disons, un conflit entre, disons, ce que vous, vous désirez poser et ce que vous pouvez poser Alors, il y a... Vous avez vu, il y avait les Gémeaux, donc c'était une carte, hein. mon jeu donc euh, est, possède des signes astrologiques, donc et on avait vu les Gémeaux, et on revoit à nouveau cette carte qu'on a retrouvée bah, décidément, vous voyez, j'ai beau les brasser, j'ai beau les brasser, elles retournent, elles reviennent là, vous voyez devant vous, à nouveau avec cette interrogation, une interrogation vraiment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez envie de poser, qu'est-ce que vous avez envie de laisser à nouveau, hein? vous avez envie peut-être de refaire un voyage là, on voit la lune derrière, mais c'est fou ça quand même, il y a le cœur hein, qui est vraiment, on dirait que vous êtes en pleine analyse, hein. vous allez traverser disons une période d'analyse où vous avez envie vraiment de Passer a autre chose. Vraiment d'exprimer votre cœur, là. Il n'y a rien à faire. Hein. Et on voit qu'il y a euh, tout de suite derrière ces cartes-là. Donc, euh, déjà, hein, presque une... presque Comme si vous dessiniez déjà un plan. Un plan pour votre avenir. Hein. Vous auscultez. Qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui me convient plus Voilà, vous tournez un petit peu en rond. Comme si vous étiez, disons, votre... Propre analyste, euh, objecteur de conscience, ou tout simplement, disons, euh, c'est un, un ressenti très, très profond et sur un sujet naturellement qui concerne votre vie, alors lequel, je ne sais pas, parce que là, naturellement, on est toujours, disons, dans le moi qui concerne, enfin, pour les scorpions, donc la, la date anniversaire des scorpions, et donc c'est un tirage qui est tout à fait général, ça. Mais ce sont malgré tout des, des énergies qui vous intéressent, qui vous interpellent, qui devraient vous interpeller, avec une envie vraiment de partir beaucoup plus loin, hein, et, envie de réchauffer vraiment tout à fait votre cœur hein, et de rebaser euh, euh, vos, vos désirs, hein, les désirs qui étaient déjà enterrés. Hein. Alors vraiment, il y, a une forme, il y aura peut-être une forme de confusion où vous devriez, disons, faire euh, tout à fait, disons, peau neuve et vous devriez euh, avoir euh, l'honnêteté, hein, quelque part, parce que ça peut être douloureux, je vous dis, d'aller, disons, de... de, de, de d'approfondir votre, votre problème, quelque part, entre parenthèses, ça risque, disons, d'être douloureux pour pouvoir passer, disons, à, une autre, à un autre état de vie. Ça, ça représente naturellement le verso, et le nouveau monde hein, qu'on voudrait placer. Alors, quel nouveau monde voudrez-vous passer À un nouveau retour, disons, sur cette envie vraiment de nouveauté, qui est tout à fait extraordinaire et qui revient sans arrêt avec cette carte qui symbolise la jeunesse, la jeunesse du cœur, placé évidemment des nouveaux projets. Là, on voit tout de suite que ça, c'est la carte du bélier, donc qui fonce, qui a envie vraiment de se tourner vers d'autres horizons, d'entamer quelque chose. La belle Vénus, donc, qui arrive. Vraiment, c'est un un trouble profond. Vous vous avez réellement envie d'exploiter quelque chose d'autre qui qui vous satisfait naturellement, qui peut vous satisfaire. Parce que là, il y a quelque chose, disons, qui, que vous avez envie de, ouais, de, de, de, de, de briser ou de lâcher. Hein. Voilà, il y a beaucoup, malgré tout, disons, dans la tête de nouveautés une envie de nouveautés extraordinaires. Hein. Voilà alors là je vais maintenant que j'ai fait un petit tour de cartes comme ça je vais me concentrer je vais me concentrer sur vous je vais me concentrer sur les trois cartes que j'ai attirées là maintenant pour voir plus précisément alors ça Il est vrai que le signe du scorpion et ce mois, donc du scorpion, vous voyez à nouveau, il ressort, il n'y a rien à faire. Avec vraiment, il est entouré, disons, de deux planètes. Le soleil est là, je vous dis tout de suite, c'est Jupiter. Donc vous pouvez vous imaginer, disons, à quel point, là, je vais faire une petite synthèse à quel point vous avez envie donc toujours de nouveautés, de, de, de rafraîchir quelque chose, disons, qui est qui fait partie, disons, vraiment de votre intérieur, hein, de votre motivation profonde. Alors, cherchez, cherchez en vous euh, ce qui vous ferait plaisir, parce que là, naturellement, comme je vous dis, c'est un tirage qui est tout à fait global, hein. Hein, concernant hein, les énergies de votre signe, donc euh, en Scorpion 2018, hein, hein, je voulais voir ça et vous le et vous le présenter. Donc, hein, et, effectivement, il y a une envie euh, de bouleverser euh, profondément des bases, mais euh, pour vous faire vraiment plaisir, pour faire peau neuve. Hein, alors comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est pour votre travail en amour, hein, une question d'argent, de promotion, changer euh, Bref, vous êtes euh, l'énergie quelle qu'elle soit, disons, euh, qui, qui, qui concerne, disons, votre, votre, votre vie privée. Hein, cette énergie arrive sur vous pour vous aider hein, à débloquer quelque chose, disons, euh, qui vous trotte dans la tête ou qui peut arriver assez subitement quand même, hein, parce que là c'est quand même une carte, disons, qui est très très vive, et qui peut, disons, euh, bouleverser effectivement, disons, vos bases en, dans, votre, dans votre moi. Alors moi, ce que je vous conseillerais par rapport à ça naturellement, c'est de profiter naturellement de cette énergie, et si elle est, quelque part mal exploité, parce que c'est très, très vif, hein. vous avez envie de voyage, vous avez envie de nouveauté, ça c'est, il y a quelque chose, disons, qui se tourne vers le futur, hein. mais quelque part en réglant quelque chose du passé, vous voyez comme si, on l'a vu au départ, hein, comme si vous aviez, disons, une porte à franchir, alors psychologiquement parlant, peut-être, réellement, et géographiquement parlant, hein, voilà, donc, euh, pour le moment, pour ce que je vois, moi, disons, le petit conseil que je peux vous donner concernant, disons, ces, ces énergies qui vont arriver pour vous en, en scorpion et pour votre mois anniversaire, c'est vraiment, euh, déjà, de le préparer, là, puisque la, la vidéo va être mise, disons, bien avant votre mois anniversaire, c'est déjà, à la limite, disons, de vous préparer, euh, de faire encore du sport, oui, parce que le sport, figurez-vous, vide la tête et excite, euh, disons, à le, le sens de l'intuition. Et comme vous êtes un, un personnage, les scorpions naturellement sont des personnages qui sont extrêmement intuitifs, eh bien, euh, servez-vous justement de votre de votre intuition, de votre émotivité. Alors ouvrez à fond, disons, euh, vos sens. Euh, oui, faites du sport, chantez, faites quelque chose de façon à vous vider la tête et ça vous aidera à poser profondément disons ce qui ce que vous devez disons faire ressortir profondément parce que quand même à moi anniversaire c'est extrêmement important hein Naturellement, hein. Et c'est un mois, disons, qui va quelque part selon euh, ce que vous allez déterminer ce mois-ci. On dit faites des vœux, soufflez sur les bougies, mais c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment cet euh, impact de départ, donc, de ce mois-là, disons, va donner une impulsion donc à l'année qui va arriver. Alors, euh, bien écoutez. Ne loupez pas le coche, hein. faites, euh, faites, vider vos têtes euh, et faites en sorte, disons, de rencontrer énormément de monde. C'est excellent pour vous. Hein. Voilà, c'est le petit conseil, disons, que je vous donnerai avant que vous arriviez, disons, que vous passiez même euh, ce mois de scorpion, donc, hein, pour pouvoir l'aborder. Hein. Euh Ouvrez-vous réellement aux autres. Mangez, là, allez-y, mangez la vie. Allez aux infos à l'extérieur et écoutez vraiment également votre intérieur, votre moi profond. Laissez-vous, disons, envahir également par votre intuition, sans vous laisser déborder par votre imagination, c'est ça c'est la maîtrise, c'est toute une maîtrise hein, naturellement, vous voyez. Alors mes chers scorpions, et eh bien avec un petit peu d'avance, je vous souhaite un excellent anniversaire hein, et retrouvez-moi naturellement sur le tarot des cinq soleils sur mon site, donc. Hein. Et puis, euh, naturellement, sur YouTube, vous pouvez euh, consulter bien d'autres vidéos. Eh hein? bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, mes, mes chers scorpions. Voilà, au revoir et à très bientôt.